Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'exercice du kickball. Alors c'est un exercice qui va... Euh, permettre de travailler le, la posture, gainage et en même temps on va rajouter une petite situation qui va permettre de euh, travailler le clippage. Donc le clippage c'est spécifique à l'escalade de difficulté, c'est quand le grimpeur euh, euh, monte dans, dans la voie et au fur et à mesure de son ascension il clip la corde dans des dégaines pour assurer sa sécurité. Donc c'est euh, très spécifique mais euh, incontournable et ça se travaille aussi pour euh, être efficace dans ce moment de clipage. Pour le matériel il faudra prévoir une surface d'instabilité, un coussin gonflable, un plateau de proprioception ou un Swiss ball, une sangle pour accrocher la dégaine qui sera en suspension et donc une dégaine et une corde d'escalade. Un simple bout de 5 mètres devrait suffire, plus un timer. Au début, c'est plus simple de le faire juste sur un coussin gonflable. L'instabilité est, euh, euh, est moins grande et les déséquilibres sont plus faciles à, à réajuster. Euh, ensuite, bah, les plateaux de proprioception, il y en a qui sont plus ou moins instables, donc euh, toujours de la position assise. Et euh, sur le Swiss Ball, c'est la situation la plus complexe et qui demande de plus d'expertise. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas cette situation, s'entraîner sur euh, les euh, les coussins ou plateaux de proprioception et après faire uniquement la station assise sur le Swiss ball sans autre euh, additif pas besoin de rajouter la dégaine, juste euh, travailler cette position pour euh, travailler euh, la posture l'autograndissement de, de la colonne et l'équilibre et une fois qu'on passe à l'étape euh, euh, plus avec la dégaine à clipper euh, c'est bien de s'assurer que le, la surface est bien dégagée autour de, euh, de l'atelier et euh, on peut ajouter une parade derrière une personne qui se mettra derrière le sportif prêt à attraper les épaules si le déséquilibre est trop grand pour assurer la sécurité. Voilà la, de, la dégaine devrait être en suspension à ce niveau là pour faire le niveau le plus facile. Niveau intermédiaire ce sera dégaine au niveau de la tête et niveau euh, difficile ce sera la dégaine au dessus de la tête et voire euh, même euh, euh, au niveau du poignet. Quand le grimpeur est assis sur sa surface, il tend les bras et il installe la dégaine à peu près au niveau du poignet. Donc ça c'est les niveaux de difficulté par rapport à la situation euh, d'instabilité que vous avez choisie. En tout cas cet exercice peut se faire euh, à la maison, dans une salle de musculation, dans la salle d'entraînement de, de, d'escalade, euh, on peut le mettre dans un circuit, le faire dans, en situation isolée euh, pour faire de la préparation physique, euh, soit abdos, soit de façon plus générale, euh, soit de la préparation euh, physique euh, intégrée dans une séance d'escalade. Le but de l'exercice sera de clipper le plus de fois possible la dégaine en étant assis sur cette structure d'instabilité et en déclippant à chaque fois. Donc le grimpeur est assis, la corde attachée à sa taille et il va clipper la dégaine et ensuite déclipper avec ses deux mains, ensuite clipper avec l'autre main, ensuite déclipper. Donc là, ma situation n'est pas installée, on va le faire en image tout à l'heure, mais il faut savoir qu'à chaque fois que le grimpeur aura touché la dégaine, il devra ramener les deux mains sur ses cuisses, taper les deux cuisses, avant de faire le mouvement d'après. Euh, le but du jeu est d'avoir le meilleur score possible, sachant que si on touche les pieds, une petite touchette déséquilibre, ou si ça grippe à la dégaine, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre et chute. On enlève un point au score du nombre de dégaines. Je vais vous faire une démonstration du niveau facile. Coussin d'instabilité, dégaine au niveau de la, des épaules. Et euh, je vais le faire que pendant 20 secondes. Donc euh, démonstration. Ensuite, on peut faire varier cet exercice, on peut le faire varier en variant la position de départ, donc non plus le faire assis, mais on peut le faire euh, pareil sur euh, une structure d'instabilité mais sur les genoux, sur deux pieds, sur un pied, euh, donc déjà rien que cette posture là euh, est intéressante. Euh, sur assis, c'est intéressant parce que euh, le grimpeur est incliné et du coup, ça, suivant l'inclinaison et le niveau d'allongement qu'on prend, on peut faire comme si on était dans une voie plus moins déversante. Donc euh, là, euh, ajuster le placement, l'inclinaison du buste est intéressant au niveau des variations. Même s'il ne grimpe que sur un pan et ne... Ne, ne clip pas de dégaine pendant ses séances d'entraînement. De, Donc ça permet de ramener euh, cette euh, réalité de la spécificité euh, difficulté. Euh, également si le grimpeur est en, en blessure, euh, s'il euh, fait des circuits, en réathlétisation, en préparation physique, s'il est éloigné des structures d'escalade, c'est un bon moyen de euh, garder le contact avec euh, la discipline euh, difficulté.